Vous voulez apprendre le développement de jeux vidéo Vous débutez ou vous souhaitez tout simplement vous perfectionner Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit Ce guide complet sur Unity 3D est la formation la plus complète que vous trouverez sur le web. Tout ce que vous devez savoir pour créer un jeu vidéo avec Unity est dans ce cours. Les bases du C-Sharp et Unity 3D. Les jeux 2D ou 3D de type FPS ou plateforme. Les jeux destinés aux plateformes mobiles comme Android. Unity et MySQL pour gérer des bases de données et les informations des joueurs. Aucune compétence n'est requise pour vous lancer dans cette formation. Pourquoi cette formation est faite pour vous Unity 3D est complètement gratuit et vous permet de développer et de commercialiser des jeux sans investir d'argent. Unity 3D est multiplateforme. Il vous permettra de compiler vos projets à destination des consoles actuelles, des smartphones, des systèmes d'exploitation comme Linux, Mac OS... Windows et même des téléviseurs. Apprendre par la pratique et à votre rythme est primordial et plus vous pratiquerez plus vous progresserez. Les premières sections vont vous permettre de découvrir et apprendre à développer un jeu à partir de zéro. Vous y trouverez aussi des quiz pour vous tester sur les chapitres. Ensuite nous développerons pas à pas et ensemble des projets concrets afin d'élargir vos compétences. Nous concevons un jeu en 3D de type FPS et un jeu en 2D destiné aux plateformes mobiles. Nous apprendrons à monétiser nos jeux afin de gagner de l'argent mais aussi à les distribuer sur le store Google Play. Nous créerons un système de login afin de gérer les informations de nos utilisateurs dans une base de données MySQL et bien plus encore. Ce cours complet couvre beaucoup d'aspects d'Unity et il m'est donc impossible de tous vous les présenter dans cette vidéo. Je vous encourage à aller regarder les previews et le sommaire du cours afin de vous faire votre propre opinion. Afin de vous aider, les ressources liées au projet comme les sprites, les modèles 3D, les sons, les scripts, les textures seront mises à votre disposition en annexe du cours. Les projets complets et réutilisables seront également disponibles afin de vous servir de base pour vos propres jeux et ainsi vous faire gagner du temps. Je vous expliquerai de manière simple tous les termes techniques ou les concepts d'Unity, même les plus compliqués. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à suivre ce cours que j'en ai eu pour le réaliser. Alors si vous souhaitez devenir développeur de jeux vidéo, rejoignez-moi sans plus attendre.